On peut mettre n'importe quel type d'animaux sous, euh, sous les arbres Avec les, les, les, les bovins, euh, ça craint, euh, on va dire, à, à la plantation. Euh, après, une fois qu'ils sont adultes, bon, il euh, n'y a, y a plus trop de, de protection à faire avec ça. Quoi. Après, les, les chevaux, peut-être que c'est un petit peu différent. <rire> euh, donc, moi, j'en ai pas sur l'exploitation, donc je ne suis pas embêté. Mais bon, le voisin qui a pas mal de chevaux ou quoi que ce soit, hein, les sont vraiment. Euh, abîmés et on a même beaucoup d'arbres qui, qui en souffrent énormément quoi donc bon ça les chevaux là dessous ça serait pas conseillé où il faut mettre des grilles ou euh, sur l'exploitation la possibilité d'avoir une, une grue donc on, on travaille la terre assez profondément euh, quand on plante on va dire du, du pommier ou de l'arbre donc on, on peut se permettre de, de de faire on va dire un un mélange de terre euh, plus profond et ce qui permet on va dire aussi une facilité d'implantation quoi euh, quand on, on va dire on plante à la main un arbre on, on fait souvent <rire> hein, quand on ouais, ouais euh, une fois qu'on est descendu au dessous de 30 c'est bien <rire> c'est assez difficile euh, là quand on est dans des présences d'argile euh, assez dur euh, bon bah là on va on va plutôt descendre à, à 60-80 euh, bon, ça nous pose pas de problème quoi mm -hmm. Après, on va dire, des accidents de reprise sur les arbres, on n'en a pas eu énormément. On en a eu un en pommier, mais bon, après, a priori, c'est plus peut-être, on va dire, le fait de, de transport, d'avoir de, des racines un peu trop nues. Ou le fait d'asphyxier comme ça, non, on n'a pas... Après, ben... Le fait de, de planter, on va dire, à, à la grue, hein. quand on plante un pommier haute tige, on fait un trou d'un mètre sur un mètre sur, euh, sur un 60 à 80 mètres profond. il euh, n'y a pas de compaction. quoi.